Yo tout le monde, c'est Iron, aujourd'hui je fais une, une très courte vidéo pour vous parler un petit peu du programme de cette semaine et des vacances parce qu'il y a des trucs assez importants qui arrivent Donc on va commencer par le programme là de ce début de semaine euh, Aujourd'hui je vais vous applaudir ma tentative de record solo sur Ville Ce sera là quelques heures après cette vidéo, euh, Voilà, la vidéo dure 2h30 environ euh, Demain je vais, j'ai enfin terminé Tipscam, mon premier edit. Il dure 3 minutes 15 environ. Euh, voilà, c'est du trick shot, du trick shot. Et, euh, et voilà, il sera là demain sur la chaîne à 15h, je pense. Donc euh, soyez nombreux, soyez tous là. Je veux que les vues et que les likes ils pètent avant que je parte euh, dans le sud. Et euh, mercredi, donc le 9 euh, juillet, dans deux jours, euh, on lance le recrutement challenge. Voilà, je ferai une vidéo pour tout vous expliquer, tout ça, je vous enverrai des messages sur la Xbox Et ça fera donc 5 vidéos en 4 jours, euh, si on compte le clip du dimanche. Voilà, ça va faire un peu chargé. C'est simplement pour combler le trou qu'il y aura pendant le, pendant le mois d'août, parce que je serai pas là, je serai un mois aux états unis Donc il y aura que les, les clips du dimanche, je vais vous en parler après, je compte sur One Piece, il est là pour, pour combler un peu ce trou et pour faire quelques vidéos. Euh, donc, pour les clips du dimanche, même si je suis pas là, euh, je vais essayer de, de tous les upload dans. Euh, comment ça s'appelle En planifier. C'est un truc euh, sur YouTube où vous mettez une vidéo, elle est en privé, et puis euh, à l'heure que vous voulez, le jour que vous voulez, elle se met en public. Donc, euh, je vais essayer de vous faire ça. L'avantage, c'est qu'elles seront toutes là à minuit. Hein, le, le matin même. Et donc, voilà. On manque un peu de clips du dimanche, mais je pense que je vais quand même euh, en trouver assez pour. Euh pour en mettre pour toutes les vacances, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'était juste pour vous annoncer un petit peu euh, le programme, euh, donc soyez au rendez-vous, hein, euh, mercredi et mardi, pour Tipscam et le recrutement de challenge, allez salut tout le monde